Bonjour et bienvenue sur l'Octever, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Je m'appelle Tristan Nito, ça rime avec « je cherche un boulot et ça n'est pas un hasard ». Et je reçois aujourd'hui Romane Clément, cofondatrice de Contrôle S et qui fait de la recherche-action sur la décarbonation du numérique dans la culture « fermez les guillemets ». Il faut peut-être juste que je dise que Romane se déplace à vélo. Hein, et il y a une règle non écrite dans l'Octever, c'est qu'il faut forcément parler de vélo. Oh ben, bah, c'est super bien. Merci de m'avoir sorti. Pareil, <rire> merci de m'avoir nourri. <rire> ah ben bah ouais, c'est un grand plaisir. Ouais, c'était cool.